Madame, si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages. J'aurais pu certainement, peut-être, choisir autre chose, mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose, ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisissais cela Mais Ça c'est une question de philosophie, oui. ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bébé ami, vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait parce que vous auriez été lui à ce moment-là.